Salut, moi c'est Mariam, étudiante en deuxième année d'info. Je vais te présenter le département informatique de l'IUT Post-Abétier. Allez, on y va. Sur la droite, vous allez avoir des posters de métiers de personnes qui sont passées par, un, par une formation ici à l'IUT en spécialité informatique. Ces posters ont été réalisés par les deuxième années en expression et communication. Ici, on a le centre de documentation, le CRDOC. Vous pouvez y réserver des salles pour travailler en groupe ou bien y réserver des, des PC. Nous avons également des salles de travaux pratiques équipées d'ordinateurs. Et bien sûr, vous pouvez emmener vos propres PC. Actuellement, les étudiants travaillaient sur le développement web en HTML5 et CSS3. On travaille souvent en mini-groupe de 2 à 4 personnes. Et ici, Antoine est en train de présenter son outil réalisé en maths. Salut Alors euh, voilà. Ceci était mon programme réalisé en maths, en Python, avec mon binôme, avec mon partenaire. C'est un projet permettant de calculer une distance aérienne entre deux villes, ici Paris et Tokyo. Et donc on voit que ça correspond à une sphère, ici notre trajet correspond à une sphère, parce qu'on est sur une sphère, donc sur un globe, et donc la plus courte distance est, une, est un arc de cercle et non pas tout droite. Merci Antoine. Ouais. Alors derrière vous, vous avez des posters. Réalisé de nouveau par des deuxièmes années en expression et communication. Vous avez dessus différents domaines de l'informatique, notamment réseau, base de données et bien d'autres. On finit notre visite ici. À la rentrée prochaine, il y aura le bachelor universitaire technologique. Une nouvelle formation qui se déroule sur trois ans. Ici, on propose trois parcours métiers. Réalisation d'applications, déploiement d'applications sécurisées et communicantes, et enfin, administration, gestion et exploitation de données. Et jusqu'à l'année prochaine, tu peux trouver toutes les informations que tu veux sur le site de l'IUT. Et moi, je te dis à très bientôt.